Bonjour chers amis, aujourd'hui je, je me fais plaisir et euh, j'ai le privilège, le plaisir et je me fais plaisir d'être en ce moment dans le musée du Louvre. Voyez, je suis là dans le couloir et je me dirige vers la Joconde. Euh, voilà une peinture que j'ai toujours voulu voir. Je n'ai jamais pris le temps de venir voir. Je suis à Paris, euh, bien entendu, forcément. Le Louvre, bien sûr, c'est à Paris. Euh, et vous, je voulais juste vous dire que il est bon aussi de prendre connaissance de son histoire de sa culture, de la culture du pays dans lequel nous sommes, parce que ces cultures ont créé un petit peu aussi ce que nous sommes, ont créé nos croyances, ont créé également nos habitudes, ont créé aussi nos, nos coutumes. Et puis, bon tous ces artistes qui ont également façonné notre histoire, c'est tout simplement fabuleux. Et euh, voilà, il y a toujours des musées à visiter. Euh, travailler, sur, euh, euh, travailler également sur sa culture générale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis ça, ça favorise également l'éveil et euh, voilà, inciter euh, la curiosité que vous pouvez avoir euh, de, de ce qui vous entoure, de la vie, du monde, du monde qui est aujourd'hui tel qu'il a été avant et probablement qui deviendra demain. En général, en tout cas, quand on apprend à connaître l'histoire, on apprend à connaître les hommes, et on apprend à connaître également le futur, parce que les hommes, au fond, ne changent jamais. Mais l'art, l'art, c'est merveilleux. C'est une merveilleuse façon d'exprimer euh, des émotions à un moment clé d'une période. Euh, l'art, euh, enfin j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les artistes, et vous savez que je suis euh, moi-même un amateur d'art. Euh, voilà imprégnez-vous de ces œuvres d'art, imprégnez-vous de la culture, imprégnez-vous de l'histoire et allez de temps en temps sortir, visiter un musée, vous verrez, c'est super intéressant. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao